Bonjour et bienvenue dans cette démonstration des articles liés aux activités. Notre objectif aujourd'hui sera de créer une activité et de la faire apparaître dans l'agenda de Bokeh. Commençons tout d'abord par créer une activité. Dans l'administration, je crée une activité par exemple Atelier Manga. Il se constituera à découvrir les secrets des auteurs de manga et je valide donc il me propose automatiquement euh, de créer une première session pour cette activité alors je vais créer une session euh, pour dans deux jours alors ça va être un peu difficile de s'inscrire puisque la date limite ça sera demain on pourrait être au maximum 5, ça se passera à la bibliothèque avec les amis du livre, pourquoi pas, et ça durera toute la journée. Je valide. Si je reviens ici, j'ai donc une activité d'atelier manga le 30 juin, mais si je regarde sur Bokeh, mon agenda, je rafraîchis, je n'ai rien qui apparaît dans mon agenda pour le 30 juin. Alors, euh, maintenant, Bokeh permet de créer des articles qui pourront apparaître dans les agendas. ces articles étant spécialement liés à des sessions d'activité. Lorsque j'ai enregistré la session, Bokeh a automatiquement créé un article et l'a renseigné avec les données issues de la session. Alors là on va voir que le titre du manga c'est automatiquement le libellé de l'activité, euh, alors Bokeh ne peut pas forcément deviner dans quelle euh, catégorie vous voulez placer euh, votre article euh, lié donc euh, il va vous proposer la première euh, Il faudra forcément le placer pour qu'il apparaisse quelque part dans un agenda Alors il met bien sûr euh, la date de début et de fin qui sont tirées de la session, d'activité Alors nous on a une, une activité qui dure toute la journée euh, Il a automatiquement aussi rattaché le lieu Bokeh est aussi capable de, de créer le contenu de l'article pour vous en reprenant la description de l'activité et euh, les données de la session qui ne, peut, qui ne sont pas euh, qui ne font pas partie des données normales d'un article, par exemple euh, la limite d'inscription les horaires, les nombres de participants et Bokeh insère aussi un lien d'inscription automatiquement. Donc là ce contenu euh, me convient euh, je vais publier mon article euh, je le publie à partir d'aujourd'hui et je valide donc là on voit que mon article est désormais enregistré il est euh, rangé dans euh, la bibliothèque Ardre et Gèvres, euh, dans les actualités CCEG et si je regarde maintenant dans mon agenda on voit qu'il apparaît pour le 30 juin un atelier manga. Donc si je vais voir dessus, je vais voir le contenu de mon de mon article lié, donc là on voit que c'est bien l'article lié à la session. Ensuite, ce qui va se passer lorsque euh, je vais modifier les informations de la session, comme l'article est spécialement lié à cette session là, Bokeh va être capable de mettre à jour automatiquement les données de l'article. Par exemple, imaginons que je change le lieu Désormais, ça va se, se passer à la médiathèque Lagrange. J'enregistre. Voilà. Hop. Et si je recharge ma page, on va s'apercevoir que, désormais, l'article est relié au lieu médiathèque Lagrange. Euh, si je change maintenant des informations qui ne font pas partie, normalement, des informations de... D'un article, donc des informations qui vont plutôt être générées dans le corps de l'article, OK ne va pas automatiquement les mettre à jour. Alors par exemple, on va dire que finalement euh, on sera au maximum euh, 8, au lieu d'être 5. Je vais valider cette modification. On va constater que l'article, lui, n'a pas encore été mis à jour. Pourquoi on ne met pas à jour automatiquement les articles, le contenu de l'article lié C'est parce que c'est pour vous laisser la possibilité de reprendre complètement le contenu de l'article Donc euh, voilà, on tout complètement ça Pour le modifier à votre convenance euh, Donc on va dire euh, Venez nombreux Voilà Si je valide mon article sera mis à jour. Voilà, donc on peut voir ici que si je vais enregistrer une modification, par exemple, euh, 10 au maximum, 10 participants au maximum, j'enregistre, Bokeh va respecter le contenu de l'article que vous avez saisi, c'est-à-dire il ne va pas re, -re le contenu, puisque vous en avez la gestion complète. Si, par hasard, euh, vous voulez rafraîchir le contenu euh, avec le contenu automatique que, que Bokeh est capable de générer, vous pouvez retourner dans l'administration la, et cliquer sur le petit bouton « Regénérer ». Bokeh vous demande si vous êtes sûr, ceci effacera le contenu actuel de l'article. On valide. L'article lié à l'atelier Manga 30 juin a été régénéré et euh, il faut absolument revenir voir ce qui s'est passé, donc on revient voir et on va voir que le contenu a été régénéré, donc là on a euh, notre modification qui s'est effectuée, qui a effacé l'ancien contenu heureusement, si vous avez fait une mauvaise manipulation, il y a toujours la possibilité dans la gestion des articles si je vais voir mon article atelier manga, il y a toujours la possibilité d'utiliser l'historique des modifications pour voir quelles ont été les modifications successives dans un article donc là on voit que dernièrement on a eu une modification du contenu voilà c'est tout pour cette démonstration à bientôt dans une prochaine démonstration